Vous n'avez pas eu le temps de suivre la WWDC 2021, la conférence annuelle d'Apple pour les développeurs, pour les logiciels. Cette vidéo est faite pour vous, notamment si vous vous intéressez de près au monde connecté, car on va revenir dans cette vidéo spécialement sur les nouveautés de Watch OS 8. Oui le futur système d'exploitation qui sortira en octobre sur les Apple Watch, les anciennes Apple Watch qui seront mises à jour, mais aussi sur la future Apple Watch série 7. Je vous résume en quelques minutes les nouveautés annoncées côté monde connecté et côté santé. C'est parti. Pour ceux qui sont déçus d'avoir loupé la conférence, ne vous inquiétez pas, c'était très long et c'est rentré vraiment dans les détails pour chaque système d'exploitation. Moi, dans cette vidéo, ce qui m'intéresse, c'est WatchOS 8. Quelles sont les nouveautés de WatchOS 8 Globalement et malheureusement, je suis contraint de vous dire qu'il n'y a pas eu de grande révolution, mais il y a eu quelques petites nouveautés à se mettre comme ça sous la dent, comme des petits grissini, qui permettent de voir un petit peu plus le futur de l'Apple Watch. Tout d'abord, la présentation de Watch OS 8 a fait suite à la présentation de Apple Santé. Mais je reviendrai sur les nouveautés d'Apple Santé après. Donc, on était un petit peu dans l'optique santé. C'est sur cette thématique qu'on va attaquer les nouveautés de Watch OS 8. L'application Mindfulness, application pour respirer, de méditation d'Apple, sera dotée de nouvelles animations. Elle sera un petit peu étoffée, ce qui permettra d'aller encore plus loin dans la méditation sur Apple Watch. À cela s'ajoute pour moi la nouveauté santé, le tracking de la respiration pendant la nuit. Grâce à WatchOS 8, l'Apple Watch sera capable de suivre votre respiration la nuit, ce qui pourra vous indiquer peut être des pistes potentielles d'apnée du sommeil mais surtout de savoir comment se passe vraiment votre nuit. couplé à la fréquence cardiaque, ça permet d'avoir un réel suivi de sommeil. Pour continuer dans la santé, WatchOS vous permettra aussi d'avoir une petite interface, une petite barre qui vous dira si les sons dans vos écouteurs sont trop forts ou pas et si vous vous exposez à des problèmes auditifs. C'est les nouveautés côté santé. Côté sport, il y aura aussi quelques nouveautés, comme par exemple l'ajout de deux nouveaux sports, le Pilates et le Tai Chi. A cela va s'ajouter aussi la possibilité d'avoir des feedbacks vocaux durant une activité physique. Pour les Américains qui ont le Fitness Plus, qui n'est pas disponible en France, il y aura aussi une nouveauté, c'est qu'il y aura des programmes un petit peu reliés à Apple Music pour avoir des programmes, des sessions de sport liées à une thématique musicale. Mais ça, c'est pas chez nous, donc on va pas s'attarder là-dessus. Autre chose qui a évolué, c'est les photos. L'application Photo sur l'Apple Watch, sur WatchOS, qui est bien entendu liée aux photos de votre iPhone, a été complètement revue. Ce qui va vous permettre de mettre par exemple facilement une photo en fond d'écran, donc de mettre une photo personnalisée en watch face, de pouvoir aussi zoomer dessus avec la couronne, et surtout de pouvoir avoir vos memories et de naviguer dans vos photos de façon plus intuitive. Dans les nouveautés qui ont été présentées, il y a eu beaucoup de redesign d'applications. L'application Music App a été aussi repensée, redesignée. L'application Photo, je viens de vous le dire, a été redesignée. Et aussi un redesign de la fonctionnalité timer car là il sera possible de mettre différents minuteurs en même temps sur watchOS 8. Ensuite on va arriver sur une autre nouveauté dans l'envoi des messages il y aura de nouvelles façons d'envoyer des messages on pourra leur attribuer aussi des gifs envoyer des gifs des photos plus facilement et plus aisément auparavant les autres nouveautés sont un petit peu plus secondaires, comme la possibilité par exemple d'avoir les précipitations la météo dans la prochaine heure qui arrive la possibilité d'utiliser l'apple watch comme une clé digitale pour les voitures de nouveaux formats disponibles dans le wallet de nouveaux paramètres dans l'écosystème familial et ce qui peut être le plus intéressant ça va être de pouvoir faire sonner trouver des objets bien entendu on pourra faire sonner le téléphone mais aussi un air -tag. voilà grosso modo toutes ces nouveautés je vous affiche bien entendu le board qui récapitule tout et on va pouvoir aussi évoquer les nouveautés d'Apple Santé, car c'est étroitement même très lié à l'Apple Watch. Toutes les données de santé récoltées par l'Apple Watch qui seront distribuées sur l'iPhone via l'application aussi Santé vous fera certainement utiliser ces nouveautés. Il sera par exemple possible de dire et de choisir avec qui, membre de votre famille par exemple, vous partagerez vos données de santé et s'il y a une alerte, il y a une anomalie, c'est où cette personne sera bien entendu alertée. Une autre petite nouveauté qui n'est pas passée inaperçue pour moi, c'est aussi l'intégration du suivi de glucose dans l'application Health. Qui pour l'instant, ça n'a pas été annoncé, mais pourrait aussi être lié à cette petite nouveauté qu'on retrouvera certainement sur l'Apple Watch Series 7. Pour aller plus loin dans le partage de données, vous allez pouvoir aussi partager vos données de santé avec un docteur. Ensuite, l'application santé a été un petit peu redesignée. Il y aura même aussi un widget suivi de sommeil que vous allez pouvoir mettre sur votre écran d'accueil d'iPhone. Bref, il y a plein de petites aussi nouveautés qui seront, je pense, intéressantes, couplées avec une Apple Watch Series 7. Je vous mets le petit board résumé et bien entendu, on testera tout ça ensemble lorsque WatchOS 8 sera disponible en octobre. Ou dites moi si ça vous intéresse une vidéo sur la version bêta. Mais sinon, on pourra aussi tester ensemble tout ça sur l'Apple Watch Series 7, que je me ferai un plaisir de disséquer et de tester pour vous quand elle sortira en octobre. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous êtes beaucoup à regarder la chaîne sans forcément vous abonner. Donc, abonnez vous. On est proche des 30 000 abonnés. Pourquoi pas viser les 50 000 abonnés lorsque l'Apple Watch Series 7 sortira? Et si c'est le cas, pourquoi pas vous en faire gagner une durant un concours? Donc, je compte sur vous. Abonnez vous, activez la petite cloche de notification en attendant Vive à fond, vive Hitech. Merci et à bientôt sur ma chaîne.